Bonjour à tous, nous sommes le 9 octobre 2021. J'aimerais regarder avec vous, euh, euh, dans un premier temps, le discours de Tiff McLem qui euh, se trouve être le gouverneur de la Banque du Canada, euh, un peu ce qu'il a dit à propos de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Euh, regardez un peu euh, ce qu'on peut discerner, voir de ce discours qui euh, semble euh, vouloir placer des nouveaux fondements au niveau de la nouvelle société à laquelle on doit faire face suite à la pseudo crise du Covid parce que je veux pas parler que le Covid c'est pas vrai le virus on sait maintenant a été fabriqué dans les laboratoires de Yuan même si quelques-uns le disaient il y a un an et demi aujourd'hui Radio Canada euh, le dit euh, d'une manière assez ouverte donc euh, peu importe euh, ce qui est arrivé je veux pas parler euh, du Covid je veux pas parler de ce qui s'en vient le 15 octobre au niveau euh, euh, au Canada au Québec là ici au Canada aussi et surtout aux États-Unis euh, c'est-à-dire euh, ben ça c'est un petit peu plus loin le 16 octobre je crois, Biden, euh, au niveau de, de, de la coupe des salaires de ceux qui ne, veut, ne veulent pas être vaccinés. Mais euh, je voudrais vraiment m'attaquer à l'économie, regarder euh, ce que ce discours nous révèle, et ensuite aller voir sur le long, long terme euh, un peu les marchés boursiers, euh, à savoir où est-ce qu'on en est rendu, et comment le système, le nouveau système qu'on veut implanter, euh, parce que c'est pour moi le dit, euh, euh, Tiff, euh, Mclem euh, en parle, et Klaus Schwab, comme vous savez, dans son livre du grand reset, euh, COVID après, là, ok. Été écrit en juin 2020 ou tout de suite après la crise euh, avait des solutions tout tracées pour cette nouvelle économie et on le voit au niveau des États-Unis où si on s'en vient de plus en plus, euh, ben on est dans le fond plus en plus socialiste et le plan est clair et net. Euh, la Fed a injecter euh, des milliards euh, de dollars et ça en est pas fini parce que là, là, on a repoussé le plafond de la dette euh, jusqu'en décembre donc on a un petit peu de temps mais on va continuellement injecter de l'argent. Euh, au niveau de la FED, des banques centrales, euh, je parle de la FED aux États-Unis, ici à la Banque du Canada, à la BCE, c'est la même chose. On va continuellement être obligé d'injecter de l'argent dans ce nouveau système parce que dans le fond, on veut euh, bâtir un système sur euh, la domination euh, des gouvernements, peu importe où euh, sur la planète, sur les individus. Et euh, on s'y prend via un, en ce moment via un passeport euh, vaccinal, mais ça va plus loin que ça. C'est le contrôle euh, des populations et c'est pour moi qui est dit, euh, euh, je ne perdrai pas de temps à ça, mais tout simplement on va rega regarder un peu ce que le discours de euh, Tiff euh, Metlem euh, dit. Euh, en gros, j'ai mis sur mon site boursetechnique.com euh, euh, les deux vidéos là, où on entend ce fameux euh, euh, gouverneur de la Banque du Canada qui parle un peu de l'après-Covid, euh, on en est rendu là, et les nouvelles bases euh, sur lesquelles on voudrait euh, fonder euh, la société. Et il faut se dire que les banques centrales ont, un rôle, ont eu un rôle et ont un rôle en ce moment encore très très important dans ce qui est arrivé et ce qui va arriver dans la suite parce qu'on veut euh, vraiment que les banques centrales soient le noyau même de cette nouvelle redéfinition de la société. Et euh, pour, euh, peut-être, euh, avant d'aller dans le discours, euh, vous parler un peu de ce qui est arrivé après la, première, la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est là qu'on a basé les nouvelles euh, accords euh, au niveau mondial, au niveau du système financier. Et euh, c'est euh, dans son discours, euh, Tiff, McLean en parle, euh, euh, c'est après les accords de Bretton Woods, en 1944, où on voyait la, la fin de la guerre, et 1945, c'est là qu'on a euh, créé le, le, le Fonds euh, monétaire international, le 27 décembre 1945, et la Banque mondiale. Et ces deux entités-là sont devenues euh, euh, des entités qui devaient euh, résoudre tous les problèmes de la planète au niveau euh, de l'argent euh, qui était mis euh, par les banques centrales, mais... Euh, par les États-Unis, parce qu'on sait très, très bien que le dollar américain est devenu la base de tous les systèmes financiers où on doit acheter du pétrole avec le dollar américain. Ça commence à changer dans les derniers temps. Mais là, on va justement regarder un peu le discours de Tiff McLim dans un premier lieu. Ensuite, on ira revoir les marchés financiers et comment ça peut se dessiner dans, dans l'avenir. Je, je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qui va arriver d'une manière précise. Cependant, je peux vous donner... Des indices parce que euh, on en est rendu à un système qui est basé uniquement sur. Euh, l'injection monétaire de la banque de la part des banques centrales et ça ne se terminera pas euh, de sitôt donc euh, on, le, le, le gouverneur de la banque centrale Tiff Maitland euh, appelle davantage de coopération pour bâtir un système monétaire et financier international l'entrée de jeu Tiff Maitland par, a parlé Mittling, excusez a parlé euh, d'injecter euh, de donner la possibilité que toute la planète soit vaccinée de donner à tout le monde la possibilité même les pays pauvres, euh, de donner des vaccins, parce que dans le fond, il faut comprendre que, euh, c'est dans le discours de Chrissia Freeland, euh, qu'elle a fait euh, l'an dernier, à peu, à peu près, pareille date, elle va en faire un très très bientôt, on va suivre ça, euh, c'est qu'elle a parlé que le gouvernement du Canada avait acheté, c'est l'année dernière ça, 400 millions de doses à peu près, c'est peut-être plus, euh, du vaccin, donc euh, si vous faites le calcul, on est 38 millions, ça fait un peu plus que 10, de, que 10 doses de vaccins euh, par individu, et c'est il y a un an, donc le plan était là pour faire injecter, injecter tous les citoyens du Canada, et c'est la raison pour laquelle, même si vous pouvez dire... Euh, ce que vous voulez, c'est la raison pour laquelle euh, on presse tant les citoyens de se faire injecter. Euh, là, euh, c'est euh, Justin Trudeau qui a dit que tous les employés euh, fédéraux devraient, euh, devaient être injectés et c'est 200... 65 millions de doses qu d'individus qui ne sont pas encore injectés et qui font partie de la fonction publique euh, euh, canadienne et qui doivent être injectés euh, très très prochainement euh, euh, le deadline je pense c'est au mois de novembre ici au Québec, on sait très très bien que ça s'en vient à grands pas, c'est le 15 octobre euh, de M. Legault euh, euh, le deadline avec Dubé là, où on, on impose à tout le personnel de la santé d'être injecté ben, si on regarde à petit petite échelle ici au niveau du Québec. On pense que, ah, euh, le Québec, c'est dans un plus grand plan c'est un plan globaliste, c'est pas moi qui le dis euh, allez voir sur le World Economic Forum j'ai pas le temps d'aller voir ça aujourd'hui euh, sur le site c'est très très bien décrit et c'est un plan jusqu'en 2030 et euh, je pense qu'une des prochaines vidéos, je vais vraiment attaquer ça là. Euh, je l'ai déjà fait dans le passé mais on va aller plus précisément sur euh, le, ben, le livre de Claude Schwab la COVID-19 euh, qui a été écrit en 2020, juin 2020 et si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui vous n'avez qu'à feuilleter ce livre et c'est ce qu'on va faire ensemble. Euh, dans le fond, c'est le plan qui continue et, et peut-être qu'on est plus pressé de le faire, tout simplement. Et ce n'est pas une affaire de complotisme, si vous pouviez comprendre. Ce n'est pas une affaire de complotisme. Je ne veux pas justement aller... Vous voyez dans mes vidéos, je vois... De très, très peu sur l'idée de la COVID, tout ça, parce que je veux vous faire réfléchir sur l'économie et sur ce qui se passe réellement, les grands enjeux de nos sociétés pour le futur. C'est pour ça que j'ose aller attaquer des grands, des, des grands pans de, de, de, de ce contrôle planétaire et dans le discours de Tiff-McLean et ce qui se passe aussi au, avec Biden aux États-Unis, euh, ben c'est, en gros, là, vous avez euh, les deux euh, vidéos que j'ai mises sur mon site, et il, uh... En gros, on va essayer de décortiquer ça. Bien, je peux vous le dire d'une manière résumée. Là. Ce que Tiff McLean parle, justement, il parle au commencement des vaccins. Là, on, on doit en donner un peu à, ben, à toutes les... un peu partout dans tous les pays pauvres. Parce que dans le fond, on en a acheté euh, vraiment beaucoup. Et là, on est rendu à la troisième dose. Euh, troisième, deuxième, mais on commence à parler de la troisième dose. Et là, on dit euh, que les... Euh, euh, troisième dose, c'est plus difficile à, à faire avec. Là, on dit que c'est les personnes âgées qui doivent avoir la troisième dose et euh, on va continuer c'est la quatrième, cinquième, sixième on a dix euh, vaccins euh, pour chaque individu euh, c'est pas dur à savoir, vous allez simplement aller voir euh, mes anciennes vidéos, j'ai mis le discours intégral de Christia Freeland, je pourrais le mettre dans le lien euh, de notre vidéo en ce moment là, pour que vous puissiez aller le voir euh, c'est elle qui l'a dit, 400 millions de doses qui ont été achetées par le Canada, donc il faut les passer et euh, ce que lui euh, nous dit, euh, Tiff euh, Metlin, tout simplement, c'est qu'on doit s'attaquer à ça. Et on, il parle aussi... Euh, euh, bon, ben là, c'est un effort mondial en ce moment. On a connu une grande, grande crise. Donc, on doit faire un effort mondial pour euh, euh, partir sur de nouvelles bases. De la même manière qu'on est parti sur des, ba des nouvelles bases euh, après la Deuxième Guerre mondiale avec la création ben, des le, accords de Bretton Woods. Il en parle dans le discours. Et euh, regardez, j'ai mis aussi le discours... Euh, sur mon site, euh, le discours intégral que j'ai pris tout simplement. Ça, ça se trouve être euh, ben, les deux articles. Là. premier article, c'est euh, les vidéos là, de Tiff euh, Metling, qui parle de ce qui va arriver dans le futur au niveau euh, des défis euh, dans le futur. Et ici, le défis aujourd'hui et objectif de demain, une vision équilibrée du système monétaire financier international. C'est Tiff Metling, euh, son discours ben, intégral. C'est un résumé là, du discours là, où on parle justement de la COVID. Et euh, allez voir les grands enjeux. Euh, ce qui parle au niveau de, des enjeux du futur, et c'est ce que je vous ai parlé souvent, euh, premièrement, on doit continuer cette mondialisation, parce que les défis sont mondiaux, euh, tous les pays fonctionnent ensemble, et on doit, euh, le Canada entre autres, être là euh, comme gouvernance, euh, bah, participer à la gouvernance mondiale, on veut maintenir ce système euh, parce qu'on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans l'économie pour maintenir ce système-là. Et vous allez dire, ah, oh, c'est la COVID. C'est plus que ça. Euh, on a injecté de l'argent dans le système pour maintenir un, un système euh, qui était déjà défaillant, qui a été bâti. J'essaie de trouver... Euh, où est-ce qu'il parle de Bretton Woods euh, dans son discours, euh, c'est un peu plus loin, Mais je vous le résume comme ça parce que je l'ai lu, là. Euh, il parle que notre système a été basé euh, sur les accords de Bretton Woods et euh, il parle du FMI qui a été euh, cette entité-là euh, qui a été euh, construite en, le 27 euh, décembre 1945 et la Banque mondiale aussi euh, qui avait comme but euh, d'aider euh, euh, tous les pays euh, pour qu'on puisse vivre dans un monde nouveau. et bien là, on est rendu à la fin de ce fameux système-là de Bretton Woods et on tombe dans un nouveau système. Euh, dans le discours, il en parle un peu, c'est peut-être un petit peu avant, en tout cas, peu importe, et vous irez voir dans si ça vous intéresse, allez voir aussi dans les vidéos. Là, euh, là maintenant, dans la conclusion, on voit un peu euh, ce qui nous attend dans le futur. Euh, Permettez-moi maintenant de conclure que nous avons le temps d'avoir une bonne discussion. Je souhaite vous laisser un sentiment d'urgence et la certitude d'avoir bla blabla. Euh, compte tenu de la pandémie et des défis qui nous attendent, dont les changements climatiques, alors ça, c'est un focus qui est très, très fort dans les prochaines années. Ce fameux changement climatique, je ne veux pas dire, je ne parle pas que oui, il faut faire attention parce que que dans le fond on se trouve à produire comme on n'a jamais produit hein, depuis euh, euh, là en ce moment on se trouve à avoir des, euh, des chaînes d'approvisionnement qui ont été bâties on s'en on parle du changement climatique mais en ce moment euh, la planète est en train justement d'exploser au niveau de la production mondiale euh, de la pollution on, on va en avoir plus qu'on en a besoin parce que, dans le fond, on a brisé les chaînes d'approvisionnement. Il y a des usines en ce moment qui tournent au rouge, même si euh, la chaîne d'approvisionnement est brisée, parce qu'on a de la difficulté d'avoir tout simplement des camionneurs pour transporter des, euh, euh, des denrées. Bien, dans le fond, on a beaucoup, beaucoup de bateaux qui attendent au port de Los Angeles, et un peu partout, parce qu'on n'a pas de, de, euh, de camionneurs, de, on n'est pas capable de, de livrer de la marchandise qui est commandée par les indiens qui ont beaucoup d'individus ont les poches remplies d'argent qui a été donné par euh, nos bons gouvernements via les banques centrales et maintenant on doit euh, justement livrer on n'est pas capable de livrer et c'est pour ça que l'inflation va se poursuivre donc en tout cas ce qu'on voit ici dans l'article les trois euh, grands défis euh, bon c'est on parle des changements climatiques et les monnaies numériques et euh, bon parce qu'on parle du système euh, monétaire international euh, financier international qui évolue et je voulais vous mettre ça en focus ici. On parle de les fameuses monnaies numériques et je vous en ai parlé souvent, je vous en reparle. On ne parle pas ici de monnaie numérique existantes de bitcoin etc. On parle des monnaies numériques que les gouvernements euh, voudraient euh, imposer euh, dans le pays. On parle du Fedcoin aux États-Unis, mais ici on parlerait d'un Canadacoin. Je, je n'ai aucune idée, mais avec la technologie blockchain. Donc, c'est un peu ça que Tiff metline parle, c'est que on a des grands, grands défis qui nous attendent. Et lorsqu'on lit entre les lignes ce qu'on peut constater de tout, tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, dans le fond, c'est que les banques centrales, euh, dû au fait que le système de basé sur Bretton Woods, en, après la Deuxième Guerre mondiale, 1944, les accords de Bretton Woods, euh, est à la fin, c'est à la fin de son, euh, son existence. Et euh, les FMI, la Banque mondiale, euh, tout ça qui ont contribué à recréer un monde nouveau, ben, c'est à, à la fin aussi. Euh, tout ça est basé sur la monnaie fiduciaire. Euh, même si de 1944 jusqu'à 1971, lorsque Nixon a décidé de déta détacher euh, le dollar américain sur, en parité avec euh, ben, l'or, 35 dollars l'once pour... Euh, de l'or américain là. Euh, là on se trouve avoir détruit euh, ce qui a stabilisé un peu le fameux système basé sur euh, quelque chose de solide ben on est parti sur la monnaie fiduciaire et à partir de ce temps là euh, le taux de change flottant des monnaies euh, on est tombé dans un impasse parce que dans le fond on pouvait créer la monnaie comme on voulait et euh, tous les pays de la planète sont, ont embarqué dans ce processus là on est à la fin de ce processus là de la création monétaire infinie où la dette continue indéfiniment et comme je vous ai dit souvent est-ce que vous pensez que les dettes vont être réglées euh, du tout du tout on ne paiera jamais les dettes qu'on a contractées. et qu'est-ce qui est arrivé en 1900 euh, en 2020 euh, avec la crise bah euh, ben, c'est la crise des repos qui a été le le précurseur à, à à la fameuse crise du COVID, où on a vu le crash à euh, partir du 6 mars 2020. Un crash, oui, c'était raide, mais euh, si vous regardez à long terme, le graphique ne euh, nous démontre pas qu'on avait, euh, que c'était la fin, mais pourtant, on, la Banque fédérale américaine, qui a été l'instigatrice de ces mouvements-là, a commencé à investir massivement de l'argent dans le système pour maintenir euh, ce fameux système-là artificiellement. Et la suite des choses, euh, les banques centrales n'arrêteront pas d'investir investir, ben, d'injecter de l'argent dans le système. Cependant, ce qui va arriver, c'est qu'on veut changer les paramètres de base de la société. On veut s'en aller dans un immense contrôle des populations communistes. Euh, c'est les États-Unis qui le font en ce moment, sous la gouverne de Biden, où on veut injecter de l'argent d'une manière euh, infinie. Et c'est la théorie monétaire moderne et euh, un graphique ici je un tout bon graphique pour vous euh trois ou quatre graphiques pour terminer, euh, ça se trouve être le long, long terme de ce qui est arrivé, et la croissance du produit intérieur brut, c'est aux États-Unis, mais c'est un peu partout sur la planète, c'est la même chose, euh, le croi la croissance du produit intérieur brut a toujours diminué depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que ici, si, si on regarde regardera pas ça, il y avait quand même une, une certaine stabilité, c'est sûr que la Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a complètement euh, détruit cette, euh, bah, cette stabilité euh, C'est sûr que dans avec les, les, les nouveaux paramètres des sociétés à partir de 1900, avec l'essor des technologies, con, le, les voitures, l'électricité, tout ça, on a eu un boom économique est absolument euh, exceptionnel, des années 20 jusqu'aux années euh, 1929, on a appelé ça les années folles, là, où euh, on avait connu quand même des soubresauts assez importants, certains crashs, en 1914 on a eu un crash, tout ça, euh, 1913 c'est la, la création de la Fed. Euh, Federal Reserve, qui était une entreprise privée, euh, première guerre mondiale, 1917, tout ça. Mais euh, à partir des années 20, on a eu un creux et euh, jusqu'en 1929 où on a eu un essor absolument euh, extraordinaire euh, au niveau euh, euh, de, de, de toutes les technologies de l'époque et ce a, ça a contribué tout simplement à faire en sorte que l'économie s'est bien portée jusqu'au crash de 1929 et à partir de 29 jusqu'à la première guerre jusqu'à Bien, première guerre, 29, et ensuite on a eu euh, la montée de, de, des fascistes, des, des dominations hitlériennes, tout ça, et on a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a été euh, absolument euh, merveilleuse au niveau euh, du produit intérieur brut des Américains, parce que les Américains sont intervenus euh, après, euh, autant à la Première Guerre mondiale qu'à la Deuxième Guerre mondiale, et euh, les Américains, Mar Américains ont pleinement bénéficié de ces deux guerres-là. Et euh, ensuite, euh, on a eu les 30 glorieuses euh, de, bon, car après la Deuxième Guerre mondiale, jusque jusqu dans les années 60, où les Américains ont connu euh, un essor extraordinaire euh, de leur niveau de vie. Et euh, en 70, euh, ben, il y a eu les premières guerres, ben, la guerre de Corée avant un peu, et ensuite la guerre du Vietnam, où euh, Nixon a décidé d'enlever de, la parité de euh, de l'or, euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ben, en tout cas, on continue là. Euh, depuis euh, les années euh, ben, 84, on a eu un essor quand même au niveau euh, des, des bourses, mais au niveau des pro du produit croissance, du produit intérieur brut, euh, ben, là on, voit, on suit ça ici. On est allé toujours à la baisse. Alors, il a fallu qu'on nourrisse la bête continuellement pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à prospérer. Et là, on vient d'avoir la dernière euh, grande vague là, de, euh, de baisse. Euh, C'est de croissance du le, le produit intérieur brut par capita. Donc, on se, trouve, on se retrouve dans une situation où euh, on a créé des distorsions au niveau du système financier, euh, non seulement américain, mais mondial. Et on est obligé d'injecter continuellement de l'argent dans le système pour faire en sorte que le produit intérieur brut, puissent se maintenir. On maintient des entreprises zombies pour maintenir cette grande machine et euh, le Standard Poor's lui, sur les indices, profite pleinement de ça parce qu'on injecte de l'argent qui s'en va directement euh, dans le système financier. Donc, les entreprises, peu importe qu'elles produisent, qu'elles ne produisent pas, c'est pas important. On maintient artificiellement ce système-là. Et ce que ça fait tout simplement, c'est qu'on se trouve à avoir une croissance des bourses, des indices boursiers euh, sur la planète. Et c'est. Même si plusieurs, parce qu'en ce moment on se trouve à être en octobre, et c'est ça qui est important, là, même si plusieurs paniquent en disant qu'on que tout va s'écrouler et c'est la grande détresse qui s'en vient, moi je crois que les gouvernements américains premièrement, et un peu partout sur la planète vont continuer à injecter de l'argent et les indices boursiers, oui, on connaît une, une correction, et c'est ce que je vous avais dit, là, on s'attendait à une correction, et en octobre, novembre, peut-être qu'on euh, va avoir du surplace pendant longtemps, mais à long terme le système mondial Mondiale, des bourses, ça va continuer parce que c'est le plus grand casino de la planète et les gouvernements mondiaux, peu importe lesquels, Américains, euh, Canadiens, tout ça, vont continuer à injecter de l'argent dans le système euh, tout en exerçant un contrôle plus fort et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Dans le fond, on veut vous enlever... Euh, euh, votre salaire, si vous ne contribuez pas à, à, à ce système-là, ben là on parle de vaccination mais c'est plus loin que ça parce que là on parle de deux doses, on commence à parler de la troisième dose et on, on le dit ici au Québec délibérément et lorsqu'on va être rendu à dix doses parce que c'est la quantité qu'on a pour chaque citoyen au Canada euh, on, bon, là on est trois doses et ensuite les deux doses euh, vont être les, les perdants de cette grande machination et ensuite ça va être les trois doses parce qu'on va parler de quatre Dose. Et ensuite, ça va être la cinquième dose. Et si on regarde les chiffres, on est en décroissance un peu partout. On, il y a la Norvège qui a arrêté ce cirque-là. Il y a la, la Norvège, il y a la, euh, le Danemark, excusez ce que j'ai dit. La euh, Norvège, je ne suis pas sûr. Euh, il y a la Suède qui a arrêté euh, ce euh, cirque-là parce qu'on a eu le taux de vaccination euh, 80%, 70-80%. Et euh, pour moi, euh, c'est ça même. Je vous dis, euh, en ce moment, c'est suspect. C'est très c'est pas clair au niveau du gouvernement de la manière qu'ils s'y prennent, en tout cas, pour nous faire vacciner. Si c'est si bon, ce vaccin-là, pourquoi s'y prendre en dedans des hot-dogs, la loterie, tout ça? Il y a de quoi qui fonctionne pas, à moins que ce soit des incompétents, comme je crois, tout à fait, euh, qui sont au pouvoir ici au Canada, ou euh, c'est de l'improvisation, de ça aussi, je le crois. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans leur manière de vouloir faire en sorte que les, tous les citoyens soient injectés par ces doses-là. Donc, euh, on va continuer. Ben, ça se trouve être euh, le, le, le, la valuation du CAPE, c'est l'indice de CAPE, là, euh, par euh, Schiller, qui a inventé cet indice-là, qui se trouve être un indice euh, sur la croissance des entreprises. Et là, on est en train de monter tout simplement avec la montée des bourses. Et moi, je... Oui, je sais qu'on peut avoir des corrections en cours de chemin, mais non, ça va continuer à monter. Et je pense même, Warren Buffett le dit, je vois pas que, euh, que ça arriverait pas. Et là, vous allez me dire, non, ça va tout péter. Warren Buffett a dit le, que le Dow Jones pouvait atteindre 100 000 points. Ça me surprendrait pas. On parle pas de tout de suite, là, mais ça peut prendre des années. Mais c'est ce qui va arriver à long terme. Pourquoi? Pas parce que la croissance américaine va... se. Euh, perpétrer euh, vont continuer à grossir continuellement mais tout simplement parce que les banques centrales n'arrêteront pas d'injecter de l'argent dans les systèmes financiers et parce que cette grosse machine là ne peut pas exploser parce que tout le monde tout, tout ce qui a été euh, construit par ces banques centrales là et tout ce grand contrôle là on veut le continuer et via l'injection monétaire à outrance des banques centrales et c'est pour ça que je me dis euh, sur les, les, les euh, les valeurs sûres, euh, l'or, l'argent, euh, surtout, euh, même si, euh, en ce moment, l'or et l'argent font du surplace depuis plus d'un an, euh, parce que c'est euh, le fait que l'or et l'argent seraient laissés libres au libre-marché, ce serait un désaveu du système fiduciaire basé sur euh, du vent. Donc, euh, on ne veut absolument pas que l'or et l'argent puissent prospérer. C'est pour ça que je me dis c'est dans un objectif à long terme. Comme je vous ai dit, j'ai acheté de, euh, de l'argent. Moi, des lingots, des petits d'argent mais je regarde le très très long terme et je ne suis pas pressé et ça ça se trouve être pour terminer la croissance du euh, de standard and poor depuis euh, bah, depuis 2007 mais on pourrait aller vraiment plus loin on a justement cette croissance qui correspond directement à l'injection monétaire faite par les banques centrales même si on a eu le petit creux ici en, en 2020 euh, qui a fait paniquer les banques centrales où on a dit qu'on voulait injecter de l'argent pour maintenir cette terrible crise financière mondiale. Euh, le, le, le, le vrai fond de l'histoire, c'est que euh, on a Profitez, en tout cas, peu importe, interprétez ça comme vous voulez. Et c'est Claude Schwab qui le dit, c'est pour moi dans son livre COVID-19 après, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour faire en sorte que le système financier actuel puisse bénéficier de cette opportunité qu'on a, cette crise du COVID, pour rebâtir un monde nouveau. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on commence à bâtir ce monde nouveau-là, qui est un monde euh, socialiste, euh, communiste même, je pourrais dire pas socialiste, c'est plus communiste, où euh, on essaie d'avoir le contrôle sur tous les individus de la planète euh, via, bah on ne sait quoi, la technologie est là, et euh, je ne veux pas non plus parler contre la technologie ni contre le 5G, euh, on a fait les mêmes, euh, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, ce que je vous dis, c'est que technologiquement parlant, on est capable de contrôler les, les individus, ça se fait en Chine via un système de récompense là, pour les bons citoyens et les mauvais citoyens sont pénalisés, on s'en va là-dedans, et le 15 octobre, c'est une première, euh, une première euh, base de ça, ce système-là. Et on voit ici euh, les croissances du euh, croissance du le produit intérieur brut aux États-Unis, euh, que la croissance du produit intérieur brut va être artificiellement maintenue. Euh, on ne parle pas de grande croissance dans les prochaines années, mais on va avoir une croissance maintenue par de l'injection monétaire de la part des banques centrales. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais euh, vous parler aujourd'hui. On revient, euh, oui, très, très bientôt, peut-être avant ou pendant cette fameuse transition qu'on va connaître le 15 octobre, du 15 octobre au... Euh, à peu près 15-16 octobre jusqu'au mois de euh, novembre là, où on va avoir beaucoup de troubles parce qu'ici au Québec euh, beaucoup d'infirmières, d'infirmiers de personnel de la santé vont euh, être euh, mis à la porte parce qu'ils n'ont pas accepté le, la vaccination, peu importe ce qui va arriver. On va suivre ça de près et on va se revoir, parce que, dans le fond, c'est des enjeux fondamentaux euh, qui se passent ici, euh, au, au Canada, euh, aux États-Unis, aussi avec Biden, qui, lui, est allé plus loin. Toutes les entreprises en bas de 100 employés doivent imposer le pass vaccinal, donc le vaccin, à tous le, tout le, leurs employés. Donc, c'est triste qui s'en vient et on va suivre ça de très, très près. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.